Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sofiane. Bon, je suis désolé de cette petite absence euh, depuis quelques... Je crois que ça fait une semaine et demie que j'ai pas posté de vidéo. Alors, ça n'a pas été évident parce que en ce moment, j'ai énormément de travail. Je travaille avec la climatisation, donc avec la canicule, ça me donne énormément de travail et, et le soir, quand je rentre chez moi, je suis vraiment fatigué. Euh, donc, j'ai un, un peu là. Euh, j'ai pas vraiment la motivation à faire des vidéos le soir. Donc voilà, je ne fais pas de vidéos spécialement le soir. En plus, je passe du temps énormément en ce moment sur des séries Netflix, des films Netflix, sur Crow Trigger, sur DS. Je suis en train de, je suis à fond dedans, donc je me retape là sur DS. Et voilà, ça me bouffe un peu de temps, donc ça m'empêche de faire des vidéos, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, bon, passons aux choses sérieuses. Alors, retour des soldes. J'ai chopé quand même quelques petits jeux en soldes. J'ai chopé alors, je suis parti à Carrefour, euh, Fnac. Bon, Fnac, j'ai trouvé qu'un truc. et En plus, ce pas pour moi le truc que j'ai trouvé. Cultura. Et c'est tout. Voilà, Je suis revenu à quelques jeux, mais pas de ouf. J'ai commandé aussi un jeu sur internet, euh, sur Fnac.com. Mais il n'arrête pas d'être annulé. Je ne sais même pas si je l'aurai au final ou pas. Il n'arrête pas d'être annulé. Même quand je change de magasin, il est annulé pour récupérer le stock. Je ne sais pas si je l'aurai, alors que ça fait longtemps que je voulais. Euh, il est largement trouvable, mais à bon prix, pas vraiment. Donc je laisse trouvé à bon prix, c'était euh, Trail of Cold 4. J'ai passé ma commande là sur internet, euh, plusieurs magasins m'ont refusé et un magasin que j'ai passé commande pour ça il ne m'a pas refusé, donc j'espère que ça va être bon. Je croise les doigts, j'espère que je pourrai avoir mon montré Off Code euh, 4 sur Switch. Donc voilà, bon, on va commencer par, euh, par Carrefour. Ah, franchement Carrefour c'était la loose cette année, hein. j'ai pas trouvé grand chose. Il hein. n'y avait pas des masses, des masses de choses. Je crois qu'il y avait un jeu, Final Fantasy VII Remake, version PS5 qui était en promo, en solde, en solde pas mal. Alors, je sais pas comment il était soldé, moi j'ai loupé ça, si certains savent comment il était soldé finalement. Fantasy VII Remake euh, version PS5 à Carrefour. La version PS4, je sais qu'elle n'était pas soldée, mais la version PS5 apparemment était soldée. Bon, ce pas, pas tout. Donc voilà, ce que j'ai trouvé à Carrefour, j'ai trouvé. Le premier jeu que j'ai trouvé, c'est Zoid euh... Wild Blast Unless. Alors celui-ci, je l'ai trouvé à 7 euros pas le genre de jeu que je pense que je jouerais, mais je voulais pas pour la collection, parce que la jaquette m'a l'air d'être sympa. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé Monster Hunter Rise. Pour euh, 13,35€. Je suis quand même content. Ensuite, après Carrefour, je suis parti à... Bon, je vous dis pas forcément dans l'ordre. Réellement, je suis parti à Cultura, mais Cultura, on verra après. Euh, après Carrefour je suis parti à Cultura et je suis parti aussi à FNAC. Donc euh, ce que j'ai trouvé à FNAC, je trouvais trouvé qu'un truc. Alors FNAC, il y avait beaucoup de choix. Mais c'était beaucoup de choix à très bon prix. Mais c'est la majorité des jeux que je les avais déjà. Et après ceux qui étaient appris moyen, les jeux que j'avais pas, mais ils étaient appris moyen. Donc, euh, franchement les jeux PS5, il y a un jeu PS5 j'avais hésité à, à le prendre. Et après je suis tombé, 20 euros. Ouais quoi, j'ai passé mon tour, c'est pas non plus un jeu que je de ouf. Donc, dans tous les jeux que j'ai pris à Fnac, enfin, tout ce que j'ai pris à Fnac, j'ai pris qu'un truc et c'était même pas pour moi, c'est pour euh, un ami qui s'appelle Mario. J'ai pris pour lui et il m'a demandé euh, le Super Mario, euh, les amiibo Super Mario. Donc voilà, celui-ci, euh, il était à 40 euros, les deux. Il y en a deux dedans. Une fois la remise déduite, il est passé à 12 euros. Donc 12 euros, ouais, c'est correct, ça fait 6 euros de, de l'amiibo. Ça va. Ensuite. Je suis parti à... Comment ça s'appelle Cultura. J'ai dit Cultura, j'ai failli dire Virgin Megastore, mais c'est que ce depuis des belles durettes. Ouais, je suis parti à Cultura. Euh, j'ai pris pas mal de jeux. Pas mal, j'ai pris quelques-uns. Alors certains, ce n'est pas pour moi, d'autres, c'est pour moi. Euh, ce que j'ai pris, alors on va commencer par euh, la Xbox, 360, euh, Xbox One, excusez-moi. J'ai pris le Nier Replica. Celui-ci n'est pas pour moi, il est pour Mario. Il est à 40 euros. Non, il été un peu moins de 40 euros parce que l'étiquette, il y a eu un problème sur l'étiquette. Bref, en tout cas, il est revenu à 6 euros. 6 euros réplica sur Xbox One. Ensuite, j'ai pris là, par contre, là, c'est pour moi. J'ai pris Shin, Shin Megami Tencent 3. Alors, j'avais la version, je crois que j'ai la version euh, Switch. Je sais même plus si. Je sais que j'avais une version. je me sens que c'est la Switch que j'avais. Il me semble pas qu'à PS4, j'avais. J'avais la version Switch. Je me suis dit, tiens, je vais me prendre sur PS4. Donc, voilà. Je eu, à 50 euros de base et j'ai eu à 15 euros, donc content. Ensuite, euh, c'est une série que je kiffe, un anime que je kiffe. J'ai eu Sword of euh, Sword of euh, Sword Art Online, euh, alizalization, oh laisse tomber les gars, ouais c'est compliqué. Le truc mélange allemand, mélange japonais, et tout ça, ça, mélange anglais, ça fait beaucoup pour moi d'un coup. Donc ouais, le Sword of, Sword Art Online. J'ai chopé à 6 euros, il était à 25 euros de base, j'ai eu à 6 euros. Autant. Ensuite, j'ai chopé Balan Wonderworld. j'ai chopé à 6 euros. De base, il était à 20 euros, 6 euros. Donc voilà, c'est ce qu'il vaut, je ne l'ai pas celui dessus. Hein. Ensuite, j'ai chopé, alors ça, c'est pas pour moi, c'est pour Mario. Mitopia. Euh, il était à 40 euros, il est passé à 12 euros. Donc voilà, c'est cool. Ensuite, Minecraft, Dungeon, euh, Ultimate Edition. Il était à 40€, il est passé à 12€. Bon 40€ pour jouer là, je crois que c'est un peu surcoté quand même. Mais 12€, ça va, ça reste, ça reste correct quand même. Ouais. Ensuite, j'ai chopé Zengeon. Alors ça c'est bizarre parce que c'est un blister. C'est pas un vrai blister. Ils ont dû reblister là-bas. Mais bon, c'est pas très grave. Celui-ci, j'ai pris pour histoire de l'avoir dans la collection jouer à l'occasion. Celui-ci, j'ai payé il était à 35 euros, j'ai payé 10,50 euros. Ensuite, j'ai pris pour Mario et moi. C'est pour ça que j'ai deux exemplaires. C'est 10 Gaïa 6. Des exemplaires, il y en a un pour moi et un pour Mario. Ou d'abord, on dit plutôt l'inverse. Il y en a un pour Mario, un pour moi plutôt. Dans ce sens-là, c'est peut-être mieux. Donc, oui, voilà. Celui-ci, j'ai chopé à 18 euros. Il était annoncé à 60 euros de base j'ai chopé à 18€, je suis quand même content. Et un jeu que je cherchais depuis longtemps, que je, enfin que je trouvais, mais je trouvais un peu cher, je pas le trouver à très bon prix. C'était Fallen Legion Riven sur Switch. Euh, de base, il était affiché à 50€. Et là, est... j'ai eu à 15€. Donc voilà. En gros, on a chopé tout ça pour les soldes. C'est pas aussi bien que l'année dernière mais ça reste quand même correct ça va donc là je suis parti faire un leclerc à côté de chez moi qui vend des vieux des vieux jeux Wii Wii U des vieux jeux PS3 Xbox 360 et tout des belles des belles pépites mais ah je vais des arriver. des belles pépites des belles pépites, des belles pépites mais euh, mais euh... Il n'y a rien soldé. Il y a soldé aucun de ces jeux, le clair, à côté de chez moi. Alors, je pense que c'est une franchise. Il n'y avait rien qui était soldé. Rien, rien du tout. Donc, voilà, bon. N'hésitez pas à dire dans vos commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé durant ces soldes. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner. Ciao, bye tout le monde.